Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous présenter de manière un peu générale l'environnement de développement des applications sous iOS. On va commencer par un petit historique rapide. Euh, vous le savez déjà, Xcode, c'est l'environnement de développement d'Apple qui, et bien évidemment, au départ était dédié à macOS. Et quand ils ont commencé à sortir euh, les téléphones développés iOS et à imaginer la possibilité de développer des applications en dehors de l'entreprise, et bien évidemment, c'est devenu par extension l'environnement classique. Donc j'ai j'égraine ici la sortie euh, des versions successives. Maintenant, on peut dire que nous avons une version majeure d'Xcode tous les ans. Et évidemment il sort, maintenant c'est cadencé de façon assez rigoureuse, il sort simultanément d'une nouvelle génération, une nouvelle version majeure d'iOS. C'est un GUI et un SDK. Alors, GUI c'est une Graphical User Interface et un SDK, un Système Development Kit. Donc en fait vous allez avoir les deux ben, et euh, ça va euh, assez bien se passer ben vous avez l'habitude de le chose. Pour ceux qui utilisent Eclipse ben c'est un peu le même genre de truc. Euh, pour la partie développement vous allez avoir un environnement intégré de développement qui inclut la documentation Ça c'est pratique. Et vous avez ici de la compilation croisée AMD 64, 64 bits Intel like vers ARM ou en simulation AMD vers AMD. Qui trouve-t-on alors, on va trouver d'abord ce que j'appelle la porte d'entrée, c'est Xcode puis ensuite un certain nombre de modules. Le premier de ces modules, c'est Storyboard qui va vous permettre de dessiner des interfaces. On ne va pas énormément s'en servir, mais je vais quand même vous montrer le minimum minimum au cours d'une démonstration un peu plus tard pour que vous puissiez euh, construire euh, votre, euh, vos applications avec Storyboard et on peut en fait à peu près tout faire. Moi, je ne suis pas un fanat de ces Clicodrome, c'est un goût purement personnel, ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, quand on a fait une erreur, eh bien, on ne sait plus, ah merde j'ai mal cliqué, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Souvent, moi, je suis complètement démuni. Enfin, à part retour recommencer, je ne sais pas faire. Tandis qu'en lisant mon code, je dis, ah, j'ai déconné là. Je modifie et je n'ai pas tout à refaire. Ensuite, vous avez un simulateur et un debugger. Où vous pouvez faire des, poser des points d'arrêt. C'est du GDB-like. Hein. Point d'arrêt, de reprise, observer les variables, etc. C'est etc. assez sympathique. Vous avez Instrument, qui est un profiler. J'ai déjà évoqué ça dans une séquence précédente. Cette idée de pouvoir mesurer un certain nombre de caractéristiques sur l'application. L'outil d'analyse statique, également abordé dans une séquence précédente qui peut vous donner toute une série de remarques sur votre code. Attention, ça c'est dangereux, etc. Et puis vous avez un gestionnaire de version qui est intégré, qui traite subversion et Git. Donc en gros, vous pouvez euh, utiliser Xcode pour comité pusher, etc., etc. modifier vos euh, sources et éventuellement les partager sur un dépôt. J'insiste sur l'accès direct à la documentation. Vous avez déjà vu, et vous le verrez souvent, Read the Fantastic Manual. Je crois qu'on peut dire autre chose pour le F, mais je resterai poli. Et donc ça, c'est extrêmement important. On y trouve un accès direct à la documentation. J'insiste, je l'ai déjà dit, c'est très sympa de trouver du code un peu partout sur Internet, Stack Overflow et autres, etc. Mais la documentation d'Apple est assez remarquablement maintenue et complètement à jour. Tandis que euh, la documentation que vous trouvez en ligne éparse un peu partout, eh bien, elle a la date de sa publication. Elle n'est pas forcément mise à jour. Et parfois, on est sur des environnements qui changent énormément. Eh bien, vous avez un truc qui marchait et qui ne marche plus euh, et, et vous passez des heures à essayer de comprendre pourquoi ça ne marche plus. Dans les séquences suivantes, on va voir des petites démonstrations de cet environnement. L'idée, c'est que vous puissiez rapidement prendre en main Xcode. Je ne vous ferai pas de prise en main de macOS. On va considérer qu'un informaticien peut prendre en charge cette nouveauté-là relativement facilement. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.